les communications hormonales. Englobe toutes les communications entre les différents organes au sein d'un organisme d'être vivant par des substances appelées hormones qui se définissent comme étant toute substance sécrétée par une glande endocrine. Transportés par le sang pour agir sur des organes ou des cellules cibles. On étudiera le cas de la régulation de la glycémie comme exemple. La glycémie est la concentration du glucose dans le sang. Sa valeur est une constante physiologique aux alentours de 1 gramme par litre. Autrement dit, c'est une variable à réguler par l'organisme. Comment cela se fait Lorsque il y a une hyperglycémie, c'est-à-dire lorsque le taux de glycémie dépasse le 1 g par litre. La concentration de glucose dans le sang est élevée. Cette élévation sera détectée par les cellules des îlots de longérance au niveau du pancréas. Ainsi, les cellules bêta vont être activées pour sécréter plus d'insuline, et les cellules alpha périphériques vont être inhibées pour réduire leur sécrétion de glucagon. Ces hormones à action antagoniste vont être transportées par le sang au niveau du foie parmi d'autres. L'insuline une fois sur les cellules pancréatiques va permettre l'entrée du glucose dans les cellules et leur transformation en, glu, en glycogène par le phénomène d'une série de réactions chimiques appelées glycogénogenèse. Ainsi, l'organisme procède au stockage du glucose, ce qui réduit sa concentration dans le sang et la glycémie redevient égale à 1 gramme par litre. Dans le cas contraire, c'est-à-dire une hypoglycémie, la concentration du glucose dans le sang va diminuer. Ainsi, la taux de glycémie baisse sous un gramme par litre. Les cellules bêta du centre des îlots de l'ingérence vont être inhibées pour réduire leur sécrétion d'insuline, alors que les cellules alpha, vont être excités pour augmenter la sécrétion du glucagon ce dernier en se fixant sur les cellules hépatiques vont activer la transformation du glu glycogène en glucose pour le libérer dans le sang c'est la glycogénolyse ainsi le glucose déstocker du foie et sa concentration dans le sang augmente pour redevenir égal à un gramme par litre. Le sang peut être tout simplement décrit comme un système avec une variable à réguler. Une fois qu'il y a une perturbation, il y a des capteurs et des comparateurs qui vont détecter cette perturbation et qui vont envoyer un signal, dans notre cas hormonal, vers des cellules ou des organes effecteurs qui vont procéder au réglage et ainsi leur action va rétablir la variable à son taux normal.